Vous avez préparé tous les ingrédients et les ustensiles pour le repas que vous préparez et maintenant est venu le moment redouté. Et oui coupez les oignons. Pour de nombreuses personnes, couper les oignons est le moment le plus ennuyeux, le plus frustrant et le plus inconfortable lors de la préparation d'un repas. Vos yeux deviennent larmoyants, votre vision est floue et vous risquez de couper vos doigts à chaque moment. Heureusement, il y a une solution à cela. Une astuce dont je n'avais jamais entendu parler. Couper les oignons. Nous avons tous notre propre façon de couper ou de hacher les oignons. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise méthode. Cependant, il serait peut-être mieux d'écouter les conseils d'un professionnel dont c'est un métier. Le célèbre chef Jack Scalfani recommande une certaine façon d'éplucher les oignons qui vous permet d'éviter de pleurer en coupant vos oignons. Avant de prendre votre couteau, vous devez trouver le boud et l'oignon. Une fois que vous avez trouvé la racine, retournez l'oignon afin que les racines pointent vers le haut. Je me demande pourquoi je n'en ai jamais entendu parler En utilisant cette méthode, vous pouvez éviter les larmes et les yeux qui piquent la prochaine fois que vous couperez un oignon. Qui ne serait pas intéressé par cela Partagez cette super astuce avec tous ceux que vous connaissez sur Facebook afin que plus de personnes puissent couper leurs oignons sans craindre de perdre leurs droits.